L'invité matinal, aujourd'hui nous recevons Paté Mboc. il est euh, analyste politique. Pat bonjour. Bonjour. Madame Moreau. Voilà, Pat euh, parlons d'abord, vous êtes analyste politique, parlons d'abord du verdict du procès entre euh, Mambaygnan et le leader de PASEF, Ousmane Sonko. Euh, le leader de PASEF est condamné à six mois avec sursis, mais aussi il est obligé de payer à Mambaygnan 200 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous pensez de ce verdict du procès? Euh, je pense que dans le cas d'espèce, de, euh, c'est... Euh, le moins vous savez une peine va d'un plancher à un plafond et je pense que dans le cas d'espèce euh, ça allait entre 4 et 4 mois au minimum et l'infini je pense qu'en première instance peut-être qu'on a faussé euh, l'esprit de la loi oui. et bon ils ont redressé à ce moment là en lui infligeant aussi le minimum euh, qui est de 6 mois. Euh, le minimum, minimum, ça aurait été de 4 mois. Oui. Mais là, on, on y a, ça a infligé une peine de 6 mois avec sursis. Et je pense que c'est conforme à la loi dans le cas d'espèce. Et, et aujourd'hui, l'éligibilité de d'Ousmane Sonko pose problème. Qu'est-ce que vous pensez vous savez, de ça? Oui. En première instance, oui. le verdict était une invite à la négociation. Je pense qu'en appel aussi, nous sommes à peu près dans le, dans le même tempo. C'est surtout euh, quand euh, les Médias s'empresse le jour même du verdict de faire son, sa conférence pour dire qu'au fond, nous étions tous passants pour le dialogue. Oui. Et que, bon, qu'est-ce qui a pu se passer Ce qui a pu se passer, c'est ce toujours ce euh, les mêmes. Elle a la même rangée d'un oui. politicien qui ne sait pas encore comment s'y prendre et qui cherche encore son discours. Et, et je pense que le verdict d'hier oui. maintient aussi cette possibilité de négociation. La porte est toujours ouverte pour des négociations. Je pense que c'est aussi un des messages du verdict d'hier. D'accord. Revenons un peu à la déclaration de Sonko avant, euh, avant le, le procès d'hier. Il a fait une déclaration il a dit qu'il ne répondrait plus à la justice sénégalaise, euh, que ce soit dans l'affaire euh, de Mambaygnan ou dans l'affaire euh, d'Adissar fixée ce 16 mai. Euh, Qu'est-ce que vous euh, pensez de cette déclaration euh, Sonko qui ne oui. veut euh, plus collaborer avec la justice sénégalaise Ça <rire> Comme je dis, c'est toujours la même déclaration, la même langue le même motif oui. euh, de un, déclaration d'un extrémiste qui ne sait jamais jusqu'où il faut aller loin. Dans le premier cas, avec Baignan, c'était déjà arrêté, en première instance, ou même au moment du verdict, il ne s'est pas présenté. Mm -hmm. Il est libre de ne pas se présenter dans l'affaire Agissard, du 16, qui est convoqué pour le 16, étant donné que l'instruction est déjà faite, ça veut dire donc au fond, il ne reste que les plaidoiries, mais les convictions sont déjà établies. Oui. Il peut ou ne pas y assister, c'est son droit. Et euh, il privera ses avocats de parole, comme cela s'est fait hier, oui. et comme cela se fait traditionnellement euh, devant les cours des tribunaux. Mais dans tous les cas, je pense que c'est toujours cette stratégie mmh. de fuite en avant et d'appel euh, désespéré, pour ne pas faire organiser mm -hmm. le procès contre euh, Alissa Parce mm -hmm. qu'on fond, euh, toutes les gesticulations de euh, Ousmane Sonko, tournent le moins autour du procès de Mambeigna, qu'il s'avait perdu, parce qu'il s'est dit lui-même qu'il s'est trompé, mais je pense que toutes ces c'est autour du procès de Alissar qu'il veut coûte-coûte éviter. Maintenant. On lui offre une plage d'une semaine. Oui. Il ne va certainement pas faire euh, recours à la cassation parce que bon, ça ne changera rien. Mm. Il, y a, il y a une plage pour les négociations. On verra d'ici euh, quelques temps s'il peut y arriver. D'accord. Euh, Sonko qui a appelé à la, à la résistance, on a vu que les jeunes n'ont pas répondu à cet appel, surtout après le verdict d'hier. Qu'est-ce qui explique peut-être ce, ce fiasco, les jeunes qui ne sont pas, qui n'ont pas répondu à l'appel bon, de Sonko, qui n'ont pas résisté quelques oui, quelques même, eu, même, mais, oui, quelques mouvements quand même. Quelques frémissements oui. au niveau de l'UAC et au niveau du g Oui. Bon, mais ce fond les gens aussi se rendent compte quand lui-même dit. Je ne réponds pas, je reste à villain char loin du terrain des opérations. Oui. Aller mourir pour quelqu'un qui, qui dit que moi je ne bouge pas devient à la limite intéressant surtout mm. que la dernière fois aussi pour le verdict il y a eu quelques euh, escarbouches à, en Casamance et qu'il y aurait eu mort, bon. vous savez, si chaque fois qu'il appelle il y a des morts, à la longue les gens aussi réfléchissent, quoi. Mm. ils sont je dis, de bonne foi. Quand euh, il voit l'homme aller au tribunal, et quand il s'agit du verdict qui tu s'est sais, défavorable, il dit Je ne vais pas résister, résister. Alors qu'il a été, été au salon, alors qu'il a dit des choses publiquement, mmh. pour ensuite le souvenir dire que c'est un complot contre lui, ça devient trop facile. À la longue, le disque devient rayé. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais mmh. je pense que là, il faut rendre un certain hommage au pouvoir oui. qui a pu jouer sur le temps, qui a pu jouer sur l'usure du temps, qui a pu jouer aussi sur la banalité d'un discours qui ne change pas. C'est un complot, c'est un complot. Je suis allé chez Alissa, mais c'est un complot. J'ai dit que, même ben, je me suis trompé, mais c'est un complot. Vous voyez, eh bien, Madame Moreau, que, oui. à la langue, ça, ça fatigue, quoi. Donc, on peut dire que Sonko euh, aura du mal à réussir un, un deuxième soulèvement populaire non, au, au Sénégal. Sonko, oui. je pense qu'il est pratiquement sous la touche maintenant. Oui. Euh, bon, il va y avoir quelques soubresauts au moment d'honneur pour mmh. essayer de sauver la face. Mais je pense que la page Sonko, il faudrait penser à la tourner. Est-ce que euh, actuellement le, le passif euh, ne doit pas préparer, comme on dit, un plan B euh, Mais Le plan B oui, existe depuis 2021, oui, à il, partir de Paris. Oui. Dès l'instant où l'affaire Addis euh, a été ébruitée et a pris l'ampleur euh, oui. qu'elle a, oui. en tout cas, certaines cellules européennes avaient estimé qu'il fallait euh, chercher un plan B. Oui. Et je pense même au niveau du Sénégal. À un certain moment, on avait pensé à Khalifa, mm -hmm. et, et peut-être que vous n'en entendrez pas. Nous en entendrons parler mm -hmm. euh, d'ici quelques temps. Une alternative à son cours, en tout cas pour, au niveau de PASSEF. Mais, mais que, au niveau euh, de PASSEF, bah, on ne peut pas parler de Faye ou je ne sais pas oui. Vous savez, c'est une question de relief, de c'est une question de nom. Oui. Une question de... de pénétration dans la société. Euh, Essayez de voir maintenant au niveau des autres leaders parce que Sonko a fait le vide autour de lui, non seulement à l'intérieur du passif, mais aussi même à l'extérieur, parce qu'il s'est posé, quand euh, euh, Sec de Thiers s'est posé un leader de l'opposition, il lui a répondu, il s'est dit donc, il a fait le vide autour de lui, non seulement au niveau de Pasteur, mais même au niveau de la coalition Réunie, où en certains moments, on ne parlait, parlait que de lui, on ne parlait que de Sonko, jamais de Khalifa, jamais de Deké, jamais des autres. Mm -hmm. Le leader, c'était lui, le, plus, le principal opposant, c'était lui. Mm -hmm. Donc, après lui, c'était le désert. Maintenant, qu'on va être après lui, on verra bien ce que ça fera. La... Peut-être pas au niveau de Pasteur. Mais un autre Big Bang politique, c'était hier la déclaration de Barthélémy Diaz, le, Barthélémy Thoïdiaz, le maire de la ville de Dakar, qui était un allié vraiment de, de son co. Vous avez suivi hier euh, sa déclaration. Quelle analyse faites-vous de la déclaration de Barthélémy Diaz Vous, vous, vous savez, au niveau de la coalition, on valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire qu'elles sont en creux de circonstanciel à l'intérieur desquels on se meurt un moment, mm -hmm. mais pour mieux euh, marcher séparément. Ça a toujours été le cas, il s'était entendu pour euh, les locales et les législatives, en se disant qu'on se recevra au second tour pour la présidentielle, où chacun ira. Oui. Donc au fond, euh, c'est ce qui s'est fait, chacun s'est empressé, après les législatives de juillet, de déclarer sa candidature pour la présidentielle, ajoutant à une cacophonie qui devait aboutir, de force fatalement, à, aux incidents que rapportent euh, les médias, euh, c'est-à-dire que chacun s'est cru plus important que les autres et a oublié l'entente pour les locales, l'entente pour les législatives et s'est mise en perspective soi-même, euh, sans les autres. Et là, quand en on se met en perspective soi-même les autres, forcément, il y a un certain dégoût qui apparaît et ça pose problème. Et c'est la situation que nous vivons, mais qui est très normale au fond. Et donc, on peut parler de l'éclatement de Yéhou ou bien Non, Yéhou Askani, il faut. C'est pas seulement Yéhou c'est pratiquement toutes les coalitions qui vont se restructurer d'ici janvier, d'ici la campagne en tout cas de janvier. Euh, le 18 janvier 2024 pour la campagne de février 2025. Donc, euh, véritablement, bon, que les, les ensembles vivants, bougeants, comme des plaques tectoniques, se croisent, s'entrecroisent et se déchirent et perdent une partie des que de c'est à peu près dans la logique des choses. Mmh. Le maire de, de Dakar, aussi Barthélémy, a abordé euh, la question du, du, du dialogue avec le président Sall. Il dit que euh, le dialogue ce n'est pas l'initiative du président Macky Sall, c'est son euh, l initiative. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel oui. non, de Barthélémy C'est ce <rire> oui. pas exactement ce qu'il a dit. Mm -hmm. Il a dit que c'est du le sort du président. C'est lui. Ouais. C'est du ressort du Président. président oui. C'est l'idée du Président. C'est-à-dire, oui. lui a été charmé oui. par la démarche du Président. Il a l'humilité mm -hmm. du Président qui a pris la, son bâton de pèlerin et qui a marché lui-même oui. pour démarcher. Oui. Et un principal euh, intervenant qui devait faire le reste auprès des autres. C'est à peu près ce qu'il a dit hier euh, par télévision. Donc le Président est voulu le voir, oui. notamment, discuter avec lui, lui, je pense que c'est ce qu'il retient de l'homme Macky Sall oui. et je pense que la réponse du président -Dohol, ça veut dire qu'on l'avait chargé de mission et qu'il a bien pu s'occuper de cette mission mm. quand on voit les salamalecs les embrassages et les souvenirs euh, de Salon là, que, lors du, de la rencontre sur, la, sur le, le sommet sur l'économie sociale et solidaire et donc, qu'est-ce que Khalifa Ababa Karsal surtout peut gagner euh, dans ce dialogue euh, voilà. Khalifa. Retrouver ses droits civiques, mm -hmm. je pense que ça, c'est beaucoup plus important. Être dans un pays, oui. être ressortissant de ce pays, natif de ce pays, être bien né, et, et subir l'ire du prince, le bon vouloir d'un prince, je pense que c'est l'offense la plus grave. Que Khalifa perde tout par euh, la volonté du prince est une hérésie mmh. dans, dans ce pays où, euh, où le président ne vaut pas plus que le maire de Dakar de l'époque donc euh, vraiment recouvrer ses droits c'est une démarche politique aussi et sociale et culturelle que Khalifa a entamée et qui pourrait aboutir euh, à l'issue de ce dialogue là et je pense que, sur le plan politique aussi une bonne démarche et on, on, on sent ou bien on parle euh, maintenant, peut être de, de, du retour du fils, du, du fils plutôt, Karim Aïsawad. Est-ce que vous pensez que c'est le moment idéal pour le retour de Karim Aïsawad? Non, c'est toujours le moment. On ne peut pas oui. comme en cas de déterminer sur un territoire national. Pour un national, c'est limite de euh, démarche, c'est limite de déplacement. Limiter ses déplacements, limiter son temps de parole, limiter est euh, une atteinte à la dignité de l'individu. Quelqu'un était, été, parce que vous savez bien que au départ, la contre Karim était, comme disait Macky lui-même, une demande sociale, mais ils s'y ont pris de manière tellement à gauche que la demande sociale s'est transmise en solidarité. Avec la victime, ce qui, est, pas, ce qui est très propre euh, au Sénégal. Depuis 30 ans qu'on fait la politique, euh, disons, moderne, c'est à peu près ce qui, à quoi on assiste. Maintenant, dénier le droit à quelqu'un de se déplacer sur un territoire qui est le sien, oui. même s'il est né à l'extérieur, mais qu'il a choisi, est, un, est une atteinte à l'honneur. Et à l'honorabilité de Karim Wad. Et je pense qu'il est justice que de lui permettre de venir, de se mouvoir sur le territoire sénégalais et de se prétendre fils de et fils du Sénégal. Voilà, merci euh, Pat Mboc. vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame Boh. Je vous remercie, madame Boh. Je vous remercie.